Je vais vous présenter le centre de formation agricole en abrégé CAPAM où je suis formatrice. Le CAPAM est une structure de formation dont la vocation est de former les jeunes aux métiers agro-pastoraux. Il est basé au village Zamakwe, à 9 km de la ville de Mbalmayo sur l'axe balmayo une des régions du centre Cameroun. Le CAPAM est le résultat des études du milieu réalisées par Alternatives durable pour le Développement en abrégé ADD. Suite à ces études, ADD a constaté que l'un des facteurs de pauvreté des populations rurales et du chômage des jeunes du Yon-Isso est l'absence de structures de formation permanentes créé en 2014 puis agréé le 14 octobre 2015 par l'Ominéfob. Le, le CAPAM est l'unique école de formation par athénale sur un rayon de 100 km. Sa structuration est la suivante. Une administration composée des moniteurs qualifiés, une association des parents qui cogèle le centre. Le centre est situé sur une superficie de quatre États composée de Trois salles de classe fonctionnelles, un complexe internat constitué de deux dortoirs d'une capacité d'accueil de 50 places, un réfectoire équipé d'une capacité de 100 places, un forage d'une profondeur de 60 mètres et un château d'eau d'une capacité de 5 mètres cubes d'eau. Le centre collabore avec les exploitants familiaux qui accueillent les apprenants en stage. Le CAPAM recrute tous jeunes âgés de 15 à 25 ans des ou en désirance scolaire. La durée de la formation est de trois ans maximum. L'année scolaire 2016-2017, le centre a enregistré 100% de réussite à l'examen du certificat de qualification professionnelle supervisé par le MINEPHORP. Par ailleurs, ces jeunes bénéficient d'un appui financier direct du CAPAM en vue de l'exécution de leur micro projet d'insertion. Aussi, le CAPAM développe des activités génératrices de revenus en vue de l'autonomisation du sang. Il s'agit d'une porcherie d'une capacité de 100 porcs, d'employés en matériaux provisoires d'une capacité de 5 000 poulets, d'une pépinière de cacao de 10 000 plants des parcelles de maïs et haricots. Pour finir, le CAPAM forme des exploitants agricoles capables de produire des activités de production agro pastorales en Nous invitons les familles à envoyer les jeunes de venir bénéficier une formation de qualité au CAPAM avec un appui financier direct pour leur installation.